Donc les élèves apprennent à le métier de maréchal Ferrand, donc qui prépare un CAP qui est sur deux ans. Euh, ils doivent maîtriser euh, le ferrage d'un cheval, donc de A à Z. Ça part de la fabrication du fer à cheval, donc qui, se passe, qui se passe à côté, euh, jusqu'au jusqu travail sous le cheval, c'est-à-dire le, le parage. Euh, maîtriser donc le, les aplombs, l'approche du cheval euh, et, euh, et bien sûr donc, bah, venir, euh, venir brocher, c'est-à-dire euh, clouer le, le fer au pied du cheval qu'ils auront, qu auront fait euh, auparavant euh, à l'atelier. Alors Le travail de forge consiste donc à fabriquer un fer de A à Z, c'est-à-dire qu'on part d'une un, barre d'acier qu'on appelle l'opin, qui est débuté euh, à la taille du, du pied du cheval. Euh, normalement, au bout de deux ans, ils, les jeunes sont capables d'être ouvriers, euh, pour certains de s'installer, mais le, le but c'est quand même qu'ils soient capables d'être de, de bons ouvriers. Tous auront du travail, il ne faut pas avoir peur de partir, de changer de région parfois. Euh, tous n'auront pas la chance de pouvoir travailler dans leur... Euh, dans leur ville ou leur région de, de naissance, euh, malheureusement. Euh, il y a de l'avenir hein, dans le métier, euh, l'équitation est, est en plein développement de loisirs. Euh, pour le loisir, euh, pour le sport, le même euh, on, commence, on commence à retravailler les chevaux, donc forcément le, le maréchal Ferrand ben, a un rôle à jouer là-dedans. Euh, si, si non, il y a, y a un avenir, mais il faut pas avoir peur de, de, de partir. Pour la plupart, j'espère partiront ouvriers, euh, ouvriers quelques quelques années avant de pouvoir s'installer euh, après.